Ah là là là là, nous sommes encore dans une sacrée journée. C'est une journée qui a vu des influenceurs euh, phase... escroquer euh... <rire> une partie de leur communauté, comment vous dire Quand j'ai vu cette histoire, franchement, je me suis frotté les mains, pas en pensant aux gens qui ont perdu des sous, mais en rappelant à quel point, franchement, il y a des gens, ça peut être... Enfin, ça peut être des grosses merdes, sans déconner. Là, pour le coup, on est face à des personnes qui ont profité de la confiance que leur accorde leur communauté pour leur vendre un truc qui... A avait l'air caritatif et au final se faire quelques dizaines de milliers d'euros. En vrai, c'est pas dans la journée, hein. j'abuse, j'essaye de mettre un petit peu de narration, ça fait déjà deux semaines qu'on est au courant de cette histoire. J'ai attendu qu'il y ait un petit peu d'update à ce sujet pour pouvoir revenir vers vous et vous la présenter aujourd'hui parce que si vous en avez pas entendu, c'est rocambolesque. Aujourd'hui, je vais vous parler des influenceurs et créateurs de contenu chez FaZe qui ont arnaqué une partie de leur communauté via des crypto-monnaies. Z-Story épisode 18, c'est parti Je pense que ces dernières années, si vous fréquentez un minimum Internet, ça a été assez difficile pour vous de rater l'avènement des crypto-monnaies, d'accord La nouvelle mode, plein de personnes achètent euh, du Bitcoin, de l'Ethereum ou plein d'autres trucs, d'accord Des fois parce qu'ils croient au projet, ils se disent bah tiens cette monnaie a l'air d'être sympa, elle va permettre de pouvoir faire des échanges plus rapides, plus transparents etc. Très souvent aussi pour faire un petit peu de thunes, d'accord Certains y arrivent, d'autres non, et on a même tous ce connard qui nous a sorti cette phrase, tu serais milliardaire à l'heure actuelle Oui, bon, écoute, baisse ta mère, genre T'es en train de nous prendre la tête, là. Très peu de personnes ont fait ça. Et je pense que les personnes qui ont fait ça à l'heure actuelle, elles n'ont même plus le temps d'y penser tellement elles doivent être ensevelies sous des montagnes de cocaïne. Oh Donc... <rire> donc, les crypto-monnaies, voilà, comme je vous l'ai dit, certaines, bah, ça se lance. En fait, il y en a très souvent euh, des nouvelles qui arrivent, donc comme je vous l'ai dit, avec des projets. Il y en a certaines, c'est des projets plutôt techniques, d'autres, des fois, des projets un petit peu humanitaires ou qui ont euh, pour but d'aider des personnes. Hein. Et c'est d'ailleurs le cas de la crypto-monnaie dont on va aller parler euh, aujourd'hui, qui s'appelle Save the Kids, donc euh, sauver les enfants. Et c'est la crypto-monnaie qui a été utilisée par des influenceurs phase pour arnaquer leur communauté. Et là, vous allez dire, mais comment est-ce que ces gens-là ont arnaqué leur communauté Je vais reprendre l'excellente vidéo enquête faite par un youtuber américain qui s'appelle Kofizila, ça dure 35 minutes, je vous mets la enfin le lien dans la description parce que si vous parlez anglais elle est encore plus technique que la mienne, là ce que je vais vous faire c'est une retranscription de ce qu'il a dit dans les grandes lignes et puis après moi je vous raconte l'histoire et on débriefe dessus derrière. Donc pour vous la faire en rapide pas mal des influenceurs de chez Phase, dont FaZe euh, Kay, FaZe Jarvis, FaZe Nikan s'étaient mis dans les crypto-monnaies mais pas à moitié, c'est à dire qu'ils s'étaient mis dedans et ils avaient même accepté des opérations commerciales crypto-monnaies. Comment ça se passe les opérations commerciales crypto-monnaies. Comme euh, dans euh, d'autres marchés, les, op les opérations commerciales crypto-monnaies sont assez simples. Une crypto va pour se lancer, elle va contacter un influenceur, un mec qui a du monde susceptible d'acheter cette monnaie une fois qu'elle sera en ligne. Souvent, ils vont les contacter d'ailleurs avant que la monnaie soit sortie. Donc, l'influenceur va être payé, soit en dollars ou alors très souvent en crypto. Donc, avec la monnaie qui va sortir. Donc, l'influenceur va recevoir une sorte de bague, une sorte de sac de cette monnaie qui pourra revendre quand bon lui semble soit dès le début soit après si le projet est solide on sait jamais sur le long terme la crypto peut peut-être évoluer et devenir quelque chose de sérieux un peu comme l'ethereum ou le bitcoin ou autre l'ont fait bon vous me permettez de mettre des doutes sur ça, mais en gros, c'est cette idée-là. Sauf que bon, sur le papier, tu te dis OK, ça va, ça a l'air legit ou pas, tu vois, c'est du marketing classique. Mais en réalité, il y a une autre, on va dire pratique qui est assez courante dans le monde de la crypto monnaie qui s'appelle le pump and dump. Qu'est ce que le pump and dump C'est quand, euh, via une action, tu fais en sorte que le cours d'une monnaie monte très rapidement pour pouvoir vendre toutes tes actions ou toute ta monnaie à toi au plus haut et du coup, euh, du coup euh, provoquer son crash parce que tout le monde voit que Oh putain tout le monde est en train de vendre là qu'est-ce qui se passe c'est rien de la merde Voilà ce qu'est le pump and dump et voilà ce qu'on fait plus ou moins une partie de ces influenceurs phase Parmi tous ceux que je vous ai cités je vais focus sur c'est-à-dire le plus crapuleux, Phase K qui est à l'heure actuelle le plus gros accusé de tout ce système et de toute cette affaire de scam de sa communauté et des différentes personnes à qui il a fait perdre de l'argent. Donc dans la vidéo de Kofizila, il faut savoir que ce mec-là, euh, donc euh, sur la blockchain euh, en crypto-monnaie, tu peux remonter euh, les portefeuilles, les wallets des personnes et si tu arrives à deviner à qui, euh, pour plein de raisons, euh, appartient ce euh, wallet, ce portefeuille, tu peux tracer toutes ces transactions, genre ce qu'il a reçu, ce qu'il a vendu, les ordres qu'il a fait, etc. etc. Juste il n'y a pas de nom marqué dessus, mais c'est possible de le faire. Le youtuber dont je vous ai parlé, l'américain Kofizila, il a remonté les différents wallets des influenceurs Face. Et il a remarqué que parmi ces derniers, il y avait une tendance qui se dessinait au fur et à mesure des cryptos qui, promo, euh, qui, qui promouvaient au public. Donc par exemple, FaceK, lui, son plus grand classique, vous savez, c'était de faire quoi C'était d'avoir des crypto-monnaies qui venaient le voir, qui lui disaient, bah écoute, on va bientôt lancer notre projet, machin. Est-ce que ça te dit d'en parler sur tes réseaux? Ok, bah tiens, on va te payer en crypto-monnaie. Il recevait des tonnes euh, du coup de cette crypto-monnaie avant qu'elle sorte. Une fois que cette crypto-monnaie était sorti sa spéciale à lui c'était de tout vendre un hein. Facekey lui dès que la crypto monnaie était sortie les gens du coup en achetaient parce que Facekey disait ouais ce truc là c'est propre et tout machin du coup des tonnes de personnes se disaient oh tiens bah, ce serait peut-être intéressant d'en prendre des maintenant ça montait le prix parce que tout le monde en voulait d'un coup lui il voyait le prix monter et bam il en vendait sauf qu'il en vendait tout ce qu'il avait ce qui du coup entraînait d'autres personnes à vendre ce qui crachait la monnaie et bam le projet est à la poubelle Facekey s'est fait un billet et la plupart des personnes soit euh, sont sorties donc du coup ont encaissé des pertes ou à alors, garde la monnaie pendant longtemps en se disant, on espère que ça remonte un moment, on espère que ça remonte. Sauf que ces personnes-là, c'est des personnes de sa communauté. Donc, dans cette enquête, je vais revenir sur la crypto-monnaie Save the Kids, celle euh, de, dont je vous ai parlé au début de vidéo. Donc, Save the Kids, c'était une crypto-monnaie qui avait pour but, donc, comme je l'ai dit, de sauver les enfants. C'était un but caritatif, d'accord, de pouvoir euh, lever des fonds pour euh, des enfants, machin, machin, machin, Même schéma que pour les crypto-monnaies d'avant. FaceK, du coup, a été payé, mais avec Plein, plein d'autres influenceurs, youtubeurs américains, dont euh, RiceGum. Et euh, franchement, il y a une liste qui est assez élevée. Il y a beaucoup de personnes qui ont trempé dedans. C'était pas terrible. Et donc, du coup, Facebook a été payé en euh, crypto-monnaie Save the Kids. Sauf que Save the Kids, de base, ça devait être un projet solide et bien pensé, caritatif. C'est comme ça qu'ils l'ont vendu au public et euh, qui devait être cool. Il y avait même, normalement, dedans, une sorte de mécanisme anti-vente et anti-baleine. Donc, les baleines, c'est ceux qui ont beaucoup, beaucoup de crypto et qui euh, les revendent, font manipuler les cours, etc. à leur guise. Donc du coup, ce mécanisme, vous savez comment il devait fonctionner Il devait faire en sorte que les gens ne pouvaient pas vendre plus de 0,1% ou plus de 1%, je sais plus exactement, de tout ce qu'ils ont toutes les 5 minutes. Ce qui fait que personne ne peut prendre énormément et revendre énormément. Tu peux prendre énormément, mais dans ce cas-là, il va falloir acheter à plein de personnes différentes, et tu peux pas tout revendre d'un coup. Ce qui t'évite les fluctuations de cours comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. En soi, le mécanisme est bien pensé. Sauf que le mécanisme, figurez-vous que d'après cette enquête, donc une des personnes à coder et à travailler sur ce projet, s'est euh, euh, du coup entretenue avec Kofizila, le YouTuber américain qui a mené euh, l'enquête, et il se trouve que le Big Boss, que personne ne connaît apparemment, ou en tout cas celui qui était à l'origine de cette machination, aurait insisté auprès d'un des développeurs pour quelques minutes avant la sortie de la crypto pour que ce petit wall anti-baleine, ce mur anti-baleine, ce mécanisme soit retiré. Ce qui a permis grosso modo à FaceKey, par exemple, de pouvoir, et à plein d'autres hein, parce qu'il n'est pas le seul, la plupart des influenceurs l'ont fait, de pouvoir revendre toutes leurs cryptos qu'ils ont eu au lancement du token Save the Kid. Résultat, qu'est-ce que ça a donné Comme les autres tokens sur lesquels euh, FaceK avait fait ça, c'est monté, il a vendu, il a cash out, c'est redescendu, il a fait ses sous, des gens sont fait baiser. Ciao, ciao, save the kids Et je trouve vraiment que c'est quelque chose de absolument honteux, parce que autant c'est ce qu'il rapporte Kofi là dans sa vidéo. Les autres Jarvis, Nikan, etc., les autres YouTubers de chez face ce qu'ils racontent, c'est que quand tu regardes l'historique de ce qu'ils font, c'est pas réellement comme FaceK parce que eux, des fois ils achètent, des fois ils revendent, des fois ils revendent une partie de leur wallet ou alors ils en rachètent une partie, ils en gardent peut-être des fois une partie, etc., etc. Et il écrit ça comme en fait les actions normales de quelqu'un, qui trade des cryptos, tu vois, il garde, il revend, il trade quoi, tu vois. Facekey, lui, il trade pas, il prend, il revend. tout. À chaque fois, dès le lancement, c'est ça le petit détail, dès le lancement, chaque crypto qu'il a supporté, il l'a revendu dès le lancement. Il a fallu attendre ce petit scam de Save the Kid pour qu'il se fasse remonter, parce que pour le coup, ça a vraiment entraîné beaucoup de personnes dans la merde. Il y avait vraiment beaucoup d'influenceurs derrière ça, et ça a eu des conséquences assez élevées. Donc, par exemple, à l'heure actuelle, lui s'est fait virer de Phase, les autres se sont simplement fait suspendre en attendant peut-être de décider s'ils vont rester ou pas. Et si j'ai attendu de faire cette vidéo, c'était aussi pour pouvoir attendre sa réponse et voir ce qu'il avait à dire à ce. Mais avant de voir ce qu'il avait à dire à ce propos, on va aussi se poser une petite question ensemble. FaceK, c'est un mec qui a des millions d'abonnés sur tous les réseaux. Quand je dis tous les réseaux, j'insiste, tous les réseaux. D'après la vidéo qui a été faite du coup de Kofizila, encore, donc je m'appuie un petit peu dessus tout le long de la mienne, les gains qu'aurait eu FaceK vis-à-vis -vis de ses différents pump and dump, tu vois, ces différents trucs qu'il a fait, n'excéderaient à peine que quelques dizaines de milliers d'euros. 50, 60, 70 000 dollars plutôt tu vois. Mais pas des sommes non plus astronomiques, on ne parle pas de millions. Et c'est là où, euh, comme dirait euh, un grand artiste, je me pose la question. Alors moi j'aimerais bien savoir pourquoi la VAR ne fonctionnait pas pour mon Monaco. Non, je m'égare, je m'égare. Pourquoi est-ce que facecam a fait ça Parce que je vais être honnête avec vous, quand tu es aussi gros, quelques dizaines de milliers d'euros, ça n'en vaut pas le coup. J'ai fait le tour sur, ne serait-ce que le social blade de sa page YouTube, c'est là où tu vois ses statistiques en termes de vues, etc. Par mois, depuis 2019, même déjà en 2019, quand on regarde la courbe, il fait minimum 10 millions de vues par mois. Des fois, des mois, à 20, 30, 40, 50, 60, 70, 4, un pic à 90 millions de vues. Le mec fait entre 30 et 90 millions de vues tout le temps depuis 2019, depuis deux ans. Et moi, je suis youtubeur, je peux vous le dire. 30 à 40, 80 90 millions de vues, machin, etc. C'est des dizaines, voire avec les CPM américains, des centaines de milliers de dollars tous les mois. Tous les mois que par sa chaîne YouTube, sans même compter Insta, des OP, des trucs comme ça. Ce mec, et je l'affirme de but en blanc, se fait peut-être des millions par mois. Mais pas depuis deux mois, depuis deux, trois ans. Le gars est riche, mais richissime. Il a plein de thunes. Quand tu es richissime comme ça, qu'est-ce que tu vas prendre le risque de fumer ta carrière sur des moves qui vont te ramener quoi Quelques dizaines de milliers d'euros De dollars, même quelques peut-être centaines de milliers Mais c'est trop bête, c'est beaucoup trop bête Et je pense que ça cache quelque chose Bizarre, limite j'ai envie de me dire J'aimerais bien écouter sa version à lui parce qu'apparemment Et ça je vais vous le dire après, il va, il, va, il va Foutre un procès tu vois, donc ce serait assez intéressant de faire un follow up Parce que bien que des gens soient Bêtes, je l'entends, dans la vie des gens sont bêtes Est-ce que quelqu'un est suffisamment bête Pour aller enculer sa carrière pour Quelques dizaines de milliers de dollars alors qu'il en a Des millions et des millions, je refuse de croire Que c'est aussi bête que ça, que c'est simplement l'envie d'argent qu'il a fait faire ça. Ou alors c'est peut-être que... Ouais, c'est peut-être ça, ou peut-être qu'il a tout perdu, j'en sais rien, je le pense pas. Mais c'est très très louche et j'ai hâte d'avoir un follow-up et du coup je vous ai un peu spoilé la suite de la vidéo parce que oui, dans la suite de la vidéo les amis, FaceK a fait euh, une vidéo où il dit pendant deux minutes, euh, franchement plus sur la vidéo <rire> il ressemble à The <rire> Ça m'a fumé, j'ai trouvé une ressemblance de ouf. Donc, du coup, il a fait une vidéo de deux minutes où il explique ne croyez pas ce que vous écoutez, machin, nan, nan. C'était le gars derrière la monnaie là qui a fait une sorte de scam, même moi j'ai perdu des sous et tout. Alors que, on croit à la vidéo de Kofizilla, hein, et franchement, l'enquête a l'air vraiment béton. Si on regarde son wallet à lui, non, il n'a pas perdu des sous, et c'est même plutôt sa communauté à lui qui a perdu des sous. Donc, voilà, il fait une sorte de vidéo de deux minutes où il se dédouane, il dit que c'est pas de sa faute, de ça, machin. Il a même envoyé une lettre à Kofizilla pour lui dire enlève tes vidéos, tu m'as fait perdre des millions, c'est faux ce que tu dis, il y a des fausses allégations. Nanana. Même il lui reproche, tu vois, une vanne qu'il aurait fait dedans. Grosso modo, une sorte de défense extrêmement bancale et ça va donner une affaire très intéressante à suivre parce que à voir à quel point les autorités américaines vont se mettre dedans. Parce que si vous suivez un peu les films de temps en temps, euh, ne serait-ce que par exemple Loud Wall Street, aux états unis ils ont un truc qui s'appelle la SEC, la SEC, et c'est en gros euh, l'autorité qui gère les transactions financières machin. Si elle met son nez dedans, j'ai bien envie de voir ce que ça va donner parce que la SEC, elle ne rigole pas. Elle ne rigole pas, ça a tué des mecs à la Madoff, tu vois, des gros gros types. C'est pas FaceKey là, le petit youtubeur, un petit tout est euh, relatif, qui va leur faire peur. Et si ça se met dedans et qu'il voit qu'il y a une réelle pratique de pump and up, de manipulation des cours, etc, qui a été faite pour faire des sous, tout ça machin, ça peut vite partir en plusieurs années de prison et ne pas être très rigolo pour lui. Donc voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous en avez pas pensé, donc je vais suivre l'affaire de mon côté. Dès qu'il y aura plus euh, de choses dessus, je je referai une vidéo pour vous faire une update sur cette arnaque. Et n'oubliez pas, faites attention avec tout ce qui est crypto, tout ça. Je sais, ça a l'air alléchant, mais ne suivez pas tout ce qui est influenceur qui va vous dire « Oh, la tête de WAM, cette crypto trop bien, non, non, non, non, non, non. C'est un jeu très risqué. Je sais, c'est bidon ce que je veux dire, mais euh, c'est très important de le rappeler parce que vous l'avez déjà entendu, ce discours. Énormément, même la plupart des gens, perdent de l'argent quand ils investissent en bourse ou sur les cryptos. Les paris sportifs, j'en parle même pas, ne pariez pas, c'est de la merde. D'accord, et pour le reste, faites attention à vous. Même moi, j'ai pu de temps en temps le faire et je le regrette amèrement maintenant que le temps est passé et que j'ai un peu plus mûri. Maintenant que j'ai fait une outro un peu en freestyle, j'espère bah, que tout va bien pour vous et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous.